La roulette, on a déjà une association euh, pour faire en fait un bar et petite restauration. L'idée, c'est qu'on n'a que des produits qui viennent de la région, que ce soit les choses qu'on prépare ici, qui, où il s'agit de salades, de taboulé, de sandwich. Euh, on fait tous nos sirops nous-mêmes, les thés froids, etc. Ensuite, bon, on a aussi les gâteaux et tout qui viennent de Paris. ici. Ensuite, on, a tout, on travaille tout avec des, des commerçants en fait, locaux, que ce soit pour le vin, que ce soit pour la charcuterie, le fromage. C'est vraiment que des choses qui viennent de la région, euh, ou alors de Suisse. Mais euh, voilà, on a de temps en temps ces petits euh, casse-têtes à savoir comment trouver de l'eau. Qui vient d'où et pas de Nestlé, etc. Donc ça, c'est aussi l'enjeu vraiment de, de savoir d'où les produits viennent. Et puis donc ça, je dirais, c'est la charte globale de la roulotte. Euh, puis après, voilà, c'est, je pense, l'idée, c'est que vraiment que ça soit un lieu de vie plutôt qu'un commerce et euh, au-delà un peu un lieu culturel. Mais ça, c'est à voir justement. Mais il relève que chaque jour, on a des produits qui viennent du marché, que c'est toujours différent, que Enfin, voilà que c'est vraiment correct, donc on a beaucoup de chance en fait, je pense que les, les, les gens ont vraiment envie de suivre ce projet-là donc on a du soutien en fait, euh, mm -hmm. de leur part. Ça c'est vachement bien. Ouais, ouais. ouais. We're calling. We're calling. Alors on va prendre